Coucou, YouTube Dans cette game, il va y avoir plus de 25 kills. Je dis pas le nombre exact, mais on est sur une des plus grosses games dans ce mode Vanguard à chier. Je trouve une PPSH par terre qui est légendaire. Ça, avec le car qu'on a monté, qui sera en description, évidemment. Il ne manque plus que tu likes, que tu commentes, et on a une vidéo de ouf. Bisous. Les gars, il y a zéro perte de paquet, et euh, le, le serveur est nickel, d'après euh, ce, que, ce que nous fournit... Euh... Comme un faux of Bon bah c'est le lobby hein. <rire> Il y a pas de surprise les gars. T'as du... En, en, en rose... Reso... Ah, les statistiques du serve nous dirait que c'est pas bon hein. J'ai dû me connecter en bluetooth les gars sur le serveur Hey bitch Les gars question comment ça se fait comment ça se fait qu'il avait tu la trouves vraiment au sol cette arme les gars c'est une arme que tu trouves au sol ça non no way c'est pas possible Bah je pense que je vais, je vais me régaler cette game Grâce à cette petite PPSH qu'on peut trouver par terre En fait c'est 70 balles C'est plutôt léger Et ce qui fait que tu peux te déplacer vite Et en plus il y a mon colis qui va tomber là Et Il faut quelques balles quand même tu vois pour tuer quelqu'un Je sens que je vais tellement le regretter de faire ce genre de move C'est écrit sur mon front que je vais le regretter Je regrette rien. Qui fait des... ou qui fait les balles qui passent à travers ou pas? Genre honnêtement. Oh Alors, une fois qu'il se déplace et tout... Je le craque et je vais rusher. Il va, décaler là. C'est ça quand tu lis l'avenir. que ce fdp a dû tracer comme s'il courait dans la chatte à mémé fd p ah, super ça la cible, ça, ça, ça vient de dire que ça fait deux allers-retours que je suis au-dessus de quelqu'un. Tu sais, je voulais rigoler Pépère avec lui. La salope Comment il savait Pourquoi est-ce qu'il a pas d'ad... Pourquoi est-ce qu'il a pas d'atout secondaire, les gars Sur la minimap, il avait, un, il avait deux stimulants. On l'a vu en mettre un et, et avancer à 200 à l'heure sur moi, tu vois. Vous voyez, cette, vous voyez cette tête, là Là, vous clipez, vous regardez. Je suis sûr à 99,9% que c'est un headshot. Mais, mais genre, c'est de la merde, le snipe Vanguard. J'ai beau... Le... Enfin, on, on vise vite et tout, euh, mais tu sens que tu tires de la bille. J'ai un tir. Je suis méchant comme la teigne ou pas, chat. Quoi Quoi Quoi Non, non, non, non Je procède par élimination tous les coins que je regarde, les gars. Ça me prend un temps à tout checker. C'est infini, les gars. Il est mort du gaz, les gars. Vous vous rendez compte que le mec est mort du gaz en restant derrière moi J'ai avancé... Oh, Je suis trop bon. A chaque fois, les gars, les zones, elles pop à mon opposé. C'est quand même... La sagesse, voudrait que je passe par la gauche pour éviter tout ce qui est compound et tout. Mais là, si je passe par là et quelqu'un est dans un buisson, c'est fini pour moi. Parce que j'ai pas une arme de longue distance et j'ai pas une arme de... C'est... Bon. Allez. On avance. Ça vous imagine, les gars, quand même J'ai 76 000 balles. Toi, C'est là que tu sais qu'il y a un problème. Si, si tu ne peux pas utiliser ton argent, à quoi ça sert d'en avoir le, le dicton ne dit-il pas 18 000 balles, ma men 118 000 Je t'avais dit que j'allais la gagner. Terrible, le rush final. Ah, j'ai procédé par élimination extrême, tu vois. En mode, tu m'as tiré dessus dans le dos, tu vas mourir. GG. Quoi Jaja GG's, GG's. Eh hey, GG man, GG. Euh, allo? Oui, allo? Euh, je regarde tes vidéos, hein, c'est trop fort. Hein. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. Je des bisous.